Tout d'abord, dans ce défi, on vous demandait de faire en sorte qu'Ozobot avance d'un pas à la fois. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans les blocs « Mouvement ». Je vais sélectionner le premier bloc qui dit que le robot avancera vers l'avant d'un pas à la fois. Donc, c'est un centimètre à la fois. Euh, à la vitesse, je laisse tel quel. Vous pouvez les faire varier euh, si vous souhaitez faire des tests à cet effet. Étant donné que je ne veux pas que le robot ne, fa ne fasse qu'un pas, je veux qu'il en fasse plusieurs jusqu'à temps que certaines conditions soient respectées, je vais tout de suite aller dans les boucles et sélectionner ce bloc qui me dit que le robot va avancer toujours d'un pas à la fois jusqu'à temps que certaines conditions soient respectées. Alors, allons voir ces conditions, le deuxième énoncé du défi nous disait « Lorsqu'il arrive sur une ligne de couleur noire, donc au niveau 3, je vais aller dans les blocs « Logiques », et je vais prendre ce bloc-ci. Alors, on me dit que si la couleur est noire, que se passe-t-il? Euh, donc, s'il si arrive sur une ligne de couleur noire, sa lumière supérieure s'allume en vert. Donc, effet de lumière, la lumière du dessus, donc en vert. Et que fait-il ensuite? Il fait une rotation de 90 degrés, mouvement, vers la gauche. Alors, je vais aller chercher ce bloc de rotation. On me demande... Euh, une rotation vers la gauche et j'en profite pour vous dire ici dans les blocs euh, les onglets pardon à droite, il y a le glossaire. Quand on clique sur un bloc, on a la définition, plusieurs informations euh, au sujet de celui-ci. Donc, on verra ici que lorsqu'on tourne à gauche, c'est de 90 degrés là, que la rotation soit faite. Donc ça, ça peut être intéressant d'aller voir certaines précisions au besoin. Pour terminer cet énoncé, on nous dit que la lumière va ensuite s'éteindre. Donc, effet de lumière, les euh, lumières, la lumière supérieure ici. Donc, ça fera en sorte que si la lumière, la couleur euh, sur laquelle Ozobot euh, passe, s'il est noir, cette surface-là, la lumière verte va s'allumer. Rotation de 90 degrés à gauche, puis cette lumière-là va s'éteindre. Donc, on continue. Troisième énoncé, lorsqu'il arrive sur une ligne de couleur bleue. Donc, encore une fois, je vais dans mes blocs logiques. Je sais déjà que j'ai plusieurs autres euh, énoncés qui suivent. Donc, dans la partie « Sinon », je vais ajouter ce même bloc-là. Ça va faire comme une espèce de séquence en poupérus. Donc, si la couleur, cette fois-ci, est bleue, euh, il allume sa lumière du dessus, encore une fois. Donc, lumière supérieure en bleu. Et ensuite, il fera un petit cercle à la vitesse de votre choix. Donc, les cercles, c'est un mouvement. Ce sont des mouvements, les cercles. Donc, on va aller ici. Euh, petit cercle ici. Je vais le laisser euh, tel quel. Je ne changerai pas les paramètres. Et encore une fois, la lumière va s'éteindre. Donc, effet de lumière. Lumière supérieure s'éteint. Ensuite, lorsque la lumière... Euh, euh, pardon, Lorsque la surface sur laquelle Ozobot va se promener est blanche, donc on va aller chercher encore une fois notre bloc si la couleur est, et on va le mettre toujours dans le sinon. Donc si la, lumière, euh, si la surface pardon, est blanche, on nous demande tout simplement cette fois-ci, dans les effets de lumière, de faire en sorte que la lumière du dessus soit blanche. Et pour terminer, lorsqu'il arrivera enfin sur la couleur rouge, donc je vais aller sur les blocs logiques, mais étant donné qu'il n'y a plus d'autres conditions, je vais prendre tout simplement ce bloc-ci. Donc lorsque la lumière est rouge, il fera euh, la lumière feu d'artifice, donc l'effet de lumière feu d'artifice, et il sortira de la boucle. Donc ça c'est un nouveau bloc du niveau 3, on ne l'avait pas précédemment dans les autres niveaux, et on va sortir de la boucle. Donc on peut voir que ce, ce programme-là se répétera jusqu'à temps que la condition ici, si la couleur de la surface est rouge, soit respectée, qu'elle soit vraie. Là, on sort de la boucle. Sinon, on va toujours avoir ces différents éléments-là qui seront répétés jusqu'à temps d'atteindre notre but, soit d'atteindre une surface de couleur rouge. Alors ces blocs sont vraiment utiles, là, les blocs « si »,« faire »,« sinon » pour faire différents défis là, qui vont nous permettre euh, d'atteindre un but comme celui du défi que vous venez de réaliser.